Salut, je m'appelle Simon, j'ai 24 ans, je suis fan de batterie, de foot et de moto, récemment. Euh, voilà, j'ai très envie de tester les choses et de goûter à tout.